Bonjour Denis. Euh, Bonjour à vous. Euh, non, on va se d'accord On va faire comme si on se connaissait. Alors vous, c'était l'ensemble. <rire> d'accord. Euh, alors tout à l'heure, quand euh, je répondais à leurs questions, j'ai euh, dit que finalement, on avait commencé à monter ce salon à 4 ou 5 et que le long de la route, plein de camarades euh, étaient venus nous, euh, nous rejoindre et nous aider. Et du coup, toi, en fait, finalement, tu fais partie de ces gens qui nous ont... Euh, qui nous ont aidés, qui continuent à nous aider là tous dimanche. Et je voulais un petit peu savoir euh, bah, comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu penses du salon Alors, euh, ben, contrairement à plein d'idées reçues, euh, tu parles qu'on t'a rejoint le long de la route, mais l'anarchie c'est un chemin consensuel. Et c'est pas un hasard si, quand on est sur un chemin consensuel, les gens nous relient. Donc, euh, je... Je ne ferai pas un parallèle avec Saint-Jacques de Compostelle, mais en attendant, <rire> euh, le Salon du Livre Anarchiste, c'est quand même une chapelle importante pour nous. Et voilà. Du coup, je suis content de rejoindre ce genre d'événement. En, en gros, as, que as, comment ça s'est passé ce week-end Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu est as rencontré des gens intéressants alors moi, je m'inscris dans le faire hein, au niveau de l'anarchie. Euh, on a plusieurs façons d'appréhender la, la chose. Moi, j'ai surtout d'abord essayé de traduire l'anarchie dans mes actes, dans mes propos, aussi un peu dans ma pensée. Mais plutôt que d'intellectualiser des... une réflexion, je préfère m'inscrire dans des actes et après de, de donner une consistance intellectuelle s'il faut par ailleurs. Bon. Évidemment, c'est un peu caricatural. Mais du coup, euh, un événement comme celui-ci, c'est aussi un moment où moi, j'ai besoin de me nourrir. Donc du coup, euh, être pas sur une approche consumériste, mais sur une approche de pratique, c'est-à-dire que voilà, je viens, je participe à des trucs, mais quand je bouge des chaises, je bouge des chaises avec des gens qui ont fait des émissions, qui ont écrit des livres et tout, et ça me permet d'accéder à un niveau de pensée qui n'est qui, qui pas que universitaire et qui s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire politique. C'est-à-dire que moi, je, ça me permet d'accéder à un savoir tout en restant dans ma, euh, dans ma classe prolétarienne, puisque je, je, je revendique cette classe prolétarienne, mais dans ma classe prolétarienne, j'accède à, à un niveau de savoir, pas simplement par les techniques universitaires, mais j'accède à ce niveau de savoir universitaire par justement une pratique avec ces gens-là. Pour moi, ça s'inscrit directement dans ce que je qualifierais de l'éducation populaire politique, au même titre que participer à une conférence gesticulée, regarder un documentaire et par ailleurs lire un livre. Mais si on lit un livre, déjà, on est dans un niveau d'intellectualisme différent que celui que moi, je vis au quotidien, c'est-à-dire m'inscrire dans le faire plutôt que dans l'idéal intellectualisé. Alors justement, au niveau du faire, euh, tu fais pas mal de trucs, tu n'es pas de la région parisienne, tu fais pas mal de trucs aussi euh, vers chez toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Eh ben ouais, euh, pour ce qui est du faire, euh, actuellement je m'inscris dans un projet qui s'appelle La Ferme Intention. Euh, la Ferme Intention, c'est quoi C'est un endroit qu'on essaie de mettre en place qui serait totalement départi du capitalisme. Donc on veut avoir une énergie départi du capitalisme, on veut avoir... Euh, une alimentation qui soit des parties du capitalisme, un logement qui soit des parties. Alors l'idée, ce n'est pas de, de, de, de faire un truc autarcique où on vivrait entre nous et tout dans, le, dans une espèce de, de, de mystique romantique de l'anarchiste individualiste courant dans lequel j'essaie moi-même de m'inscrire. Mais par ailleurs, il ne s'agit pas ça. Il s'agit sur un instant T, à un moment précis, sur un lieu géographique précis, de pouvoir porter une réflexion, de pouvoir porter une parole anarchiste qui soit totalement des parties du capitalisme. Voilà, c est, c est, on veut s'inscrire dans cette expérience-là, une fois de plus, parce qu'on veut s'inscrire dans le faire, plutôt que dans le dire, quoi. Parce que la vie, ça s'inscrit d'abord dans... dans voilà. Alors Après, moi, c'est une expérience paysanne parce que ben, rêver d'un monde meilleur où on ne bouffe pas, moi, j'y n'y crois pas. Quoi. En gros, rêver d'un monde meilleur où on va bouffer chez Monsanto, chez McDo, pour moi, c'est une hérésie totale. Quoi. Donc, Du coup, ben, ouais, on va produire de la nourriture. Du coup, ben, on se pose des questions sur la place de l'animal, sur la mort de l'animal, sur la production du végétal. Ouais, mais on va aussi se loger. Donc, du coup, on, on accède à des, des, voilà, la construction, le vivre ensemble, un certain nombre de choses. Quoi. Je pense que d'abord, il faut, faut en passer par là. Donc, du coup, voilà, ce projet s'appelle La Ferme tension. L'idée, c'est de Manger, l'idée c'est de se loger, c'est de vivre. Alors, du coup, on est obligé de mutualiser des compétences, on est obligé d'en passer par l'autorité. Alors, ça c'est génial pour nous les anarchistes, hein, parce que l'autorité, oh là là, mon dieu, quelle horreur et, alors, euh, et donc, non, alors justement, nous on a un système, c'est on a des référents compétents, quoi. C'est-à-dire que par exemple, euh, ben, on va parler d'abeilles, si toi tu es apiculteur, et maintenant l'autorité sur le sujet, et c'est génial, quoi. Et vive l'autorité, quoi. J'aime bien dire vive l'autorité, j'ai un truc, je suis désolé, c'est pédothique. Non, mais du coup, euh, bon, voilà. Et dans l'idée, euh... Voilà, du coup, c'est génial comme projet parce qu'on mutualise les compétences et les espérances de tout le monde. Quoi. Et euh... Quand tu dis tout le monde, c'est vraiment ouvert à tout le monde Alors non, évidemment, euh, je pense que la, la meilleure façon d'être tolérant, c'est d'abord d'être intolérant. C'est à dire que, par exemple, il ne faut pas tolérer les, en... les fascistes ou il ne faut pas tolérer les intolérants et tout. Donc, euh, on ne va pas sentir C'est aussi affinitaire. Euh, on sélectionne parce que déjà, on a des sympathies, euh, id... des idéologies communes. On a des choses comme ça. C'est ça qui crée un, un, un, un ciment qui va nous souder. Quoi. Euh, et puis de ça, on fait partir une énergie avec des moments qui seront ouverts et des moments qui sont fermés. Quoi. On organise une séance, une diffusion. On est aussi un lieu de diffusion d'images. On est aussi un lieu d'écoute. Donc, du coup, on, si on fait une diffusion, elle est publique. Les gens viennent. Et là, on est inscrit dans, dans, dans, dans la société. Quoi. Maintenant, euh, ben moi, je ne rêve que de ça. Qu'on vive dans une société qui soit plus libertaire. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Quoi. Donc, euh, du coup, non, on n'est pas un lieu ouvert. Mais... Euh... Du coup, la population locale réagit comment à ton expérience quand tu rentres en contact avec eux Alors La population locale, c'est là la grande surprise de la chose. Quoi. Moi, j'ai pendant 25 ans été anarchiste sans maouter. C'est-à-dire que j'osais déjà même pas m'appliquer le mot d'anarchiste. Alors, libertaire, libre-penseur, blabla. Enfin, moi, j'ai utilisé tous les, tous les autres mots de l'open marxisme. Mais, mais voilà. Alors, en l'occurrence, non. Maintenant, je maoute anarchiste tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'écris à ma banque, je signe Denis Coupé du groupe Le Lefermont de la Fédération Anarchiste. Et salutations libertaires. J'écris ma banquière, hein, enfin, voilà. mais j'écris à tout le monde. C'est-à-dire que mon banquier, mon boulanger, tout le monde sait que je suis anarchiste. J'ai un drapeau noir à la ferme. Il est, il est pas caché. Il est, il est vraiment euh, voilà. Et du coup, les gens, euh, ils ont. Alors, c'est une forme de militantisme un peu facile, mais au moins c'est, c'est dire ben voilà, les anarchistes, c'est pas que des mecs qui portent des cagoules, qui vont en manif avec des keffiers. Moi aussi, j'ai des keffiers, mais quand j'ai mal à la gorge, quoi. Donc voilà, c'est tout. Alors comment les gens réagissent ben, c'est très, très surprenant, quoi. Alors déjà, euh, souvent ils ont peur, malheureusement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 100 ans, il y a un mec qui a mis une bombe. Enfin, plusieurs, mais quand à l'occurrence, c'était il y a 100 ans. Et on paye toujours un peu cette inertie-là. Euh, même si moi, je, je ne crache pas sur l'action directe et je ne crache pas sur l'illégalisme, je, je pense qu'on a à se nourrir aussi de ça. Euh, bon, On prend un exemple tout simple. Hein. Si on a un discours sur violence ou non-violence, euh, ben, une ZAD, c'est quand même un endroit, comme à lentre dame des landes où il y a des combats qui se gagnent, où il y a de la citoyenneté, de l'intelligence collective qui se gagne. Mais s'il n'y a pas des gens qui tiennent les barricades, il n'y a personne qui monte des cabanes. Du coup, bon, voilà, je ne je, je, je, je, je, je suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je dis simplement qu'il bon, voilà, y a des gens qui ont posé des bons, on est en train de payer le prix maintenant tout, et encore toujours. Bon, comment les gens se positionnent ben, C'est bizarre. Ils ont peur. Du coup, on discute. Du coup, on s'entend. Mais si ça n'avait pas eu peur, on n'aurait pas discuté. Et ça se trouve, on n'aurait jamais été copains. Enfin, si tant est qu'on copains. En tout cas, on a des relations de voisinage qui sont frais, saines et franches. Donc, voilà. Du coup, c'est. C'est assez bizarre, mais le résultat, il est le contraire de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, ouais, on est anarchiste, ouais, on se cache pas, ouais, on saute tout de suite. Et du coup, je discute avec des gens de droite. Ma voisine, c'est la première adjointe de Sarkozy de la ville où j'habite. On est extrêmement bien avec elle. Elle m'amène des salades, tout ça, c'est très sympa. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure euh, je suis un peu cueilli toujours quand il s'agit de conclure, parce que ce n'est pas une histoire qu'on peut conclure. L'anarchie, euh, c'est forcément quelque chose qui se projette dans l'avenir. Et du coup, euh, je... le terme de conclusion, c'est vraiment quelque chose qui est oxymorique par rapport à une idée libertaire d'Alcocel qu'on qu porte, nous, quoi. Euh, je crois simplement qu'on est passé, et qu'il faut passer, à un moment donné, à une autre ère de l'anarchie, qui est celle où on va réussir à inscrire ça comme un mot qui ne fait pas peur. Il faut reprendre le... Il faut... À mon avis, il faut gagner le combat des mots, et ça commence simplement par les gens, enfin, essayer de rééduquer les gens dans le sens où voilà, on est un anarchiste et on n'est pas obligé de faire peur, on est anarchiste on n'est pas obligé de mettre des bombes euh, y a... et puis surtout, euh, moi quand je parle de la fédération, je dis toujours euh, bon, petit 1, c'est pas parce qu'on a la fédération qu'on est anarchiste et petit 2, c'est pas parce qu'on n'est pas la, euh, la fédération qu'on n'est pas anarchiste quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais surtout, faut pas revenir. Faut, je retiens et ce que je dis aux gens, c'est que la fédération anarchiste est un endroit qui est synthésiste. Et donc, il fait juste une synthèse de gens qui veulent tous pousser dans le même sens. Et ça, c'est quelque chose d'ouvert. C'est quelque chose de... Bah, voilà, moi, j'ai une espèce de plénitude dans mon appartement. C'est cette organisation. Et je n'ai pas de souci avec le fait d'être dans une organisation tout en étant anarchiste. Donc voilà, s'il fallait poser une conclusion, ça serait une chose de ce genre-là. Merci, Denis.